Test de la LED, c'est un actionneur, je la connecte sur une sortie numérique numéro 6, le petit programme, je clique sur le drapeau vert, dès l'instant j'appuie sur la barre d'espace, la LED s'allume, je relâche la barre d'espace, la LED s'éteint, j'allume, j'éteins.